J'ai une énorme blague à vous faire sur les magasins, puisque en ce moment on parle un peu de pénurie et on va continuer aujourd'hui. Mais en fait, je ne peux pas vous la faire parce qu'elle va pas super marcher. Hop, celle-là, je voulais glisser, vous ne l'avez même pas vu venir. Hop là. Petite mise en jambe avant de recommencer sur notre sujet très sérieux des pénuries. Dans la dernière vidéo, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, euh, on avait euh, décortiqué un petit peu la pénurie actuelle euh, d'huile de tournesol et de colza euh, sous l'angle de la filière française et comment on avait réussi à flinguer notre filière de production d'huile végétale en France, alors qu'on est les premiers producteurs euh, européens d'huile et que, normalement, jamais de la vie, on devrait avoir des pénuries en France. Hein. Encore une fois, c'est comme si vous vouliez manquer de sable au Sahara, cette affaire-là. Et aujourd'hui, je vous propose d'élargir un peu le spectre, d'aller regarder un petit peu les autres raisons qu'on donne, euh, à tort euh, ou à raison, les raisons à raison, hmm, intéressant ça, euh, sur, les, les, sur, sur cette pénurie. Euh, dont on, est, on peut déjà tous se mettre d'accord, c'est pas parce que ça manque, encore, en tout cas. Ça c'est un truc, il y, y a des raisons absolument stupides, mais on est tous d'accord que c'est pas parce que ça manque, c'est parce qu'il y a un, un truc qui va pas dans le système. Euh, et, euh, et donc je vais vous en donner 3 ou 4, on va voir. 3 euh, ou 4, euh, vous allez voir c'est très rigolo. Euh, je vais vous raconter des petites histoires aussi sur un petit peu le fonctionnement euh, du, du, des, des marchés des matières premières qui sont des trucs auxquels les gens ne comprennent pas grand chose, euh, sur lesquels il y, y a beaucoup de fantasmes et beaucoup de scandales. Donc il euh, y a plein de petites choses croustillantes, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, euh, inscrivez-vous euh, à la chaîne, ça c'est toujours sympathique, mais aussi euh, à l'investisseur sans costume, je vous mets un lien là euh, et un lien en bas, euh, surtout un lien en bas, je ne vais peut-être pas pouvoir le mettre là-haut, euh, parce que vous allez voir qu'en fait dans cette vidéo, euh, ce que je vais vous dire, c'est que l'énorme problème euh, de notre temps, en Europe en tout cas, euh, est -ce que pas fait une faute que n'a pas faite la Russie, c'est que nous n'avons pas compris euh, que euh, nous vivions la fin de la mondialisation. Et la fin de la mondialisation, euh, vous avez euh, mon, mon grand copain Larry Fink de BlackRock euh, qui a dit ça il y a quelques semaines, et donc on, on en a entendu parler. J'ai retrouvé un article de 2016 que j'avais appelé « La fin de la mondialisation ». Et euh, cet article, je pense qu'il faut absolument que vous le lisiez. Je vous le mets un lien euh, en description. Allez lire cet article, euh, allez, euh, parce qu'il euh, bah, y a déjà tout. Et en fait, on se rend compte qu'on a raté ce tournant. Et en 2016, je n'étais pas en avance. Hein. Le truc que j'ai écrit à ce moment-là, c'était déjà assez standard, en fait. Euh, en tout cas, de, dans, dans la sphère dans laquelle j'étais, je n'avais pas l'impression de casser euh, quatre pattes à un canard. Quoi. Euh, donc voilà... Euh, Inscrivez-vous à l'Investisseur sans costume. Allez lire ce papier. Euh, faites ça. C'est toujours pareil euh, parce que j'ai toujours plein de gens qui me disent ah, mais euh, déjà euh, quand, pour les gens qui trouvent que mes vidéos sont trop longues, trop diffus, trop, trop confuses. Euh, pour les gens qui euh, trouvent que il euh, n'y a pas assez euh, de détails ou je sais pas quoi, allez lire. J'écris tout ça. Là, je, je viens faire le couillon avec mes blagues et euh, essayer d'expliquer les choses simplement. Euh, pour tous les gens qui, qui, qui pour qui ça va pas, allez lire. Et pour les gens à qui savent, va, aller lire aussi, ça fait toujours un peu de bien. Euh, et euh, on va commencer donc, par la première raison de, absolument stupide euh, de ces pénuries. La première raison, c'est euh, « Ah, mais c'est parce qu'il y a du surstock, c'est parce que euh, les gens sont trop cons, on leur dit « Attention, pénurie », du coup, ils, ils vont tout de suite vider les rayonnages, et du coup, euh, eh ben, la, la crainte crée euh, la pénurie. C'est très étonnant, cet argument-là parce qu'il n'est pas totalement faux, bien évidemment, mais euh, il, est, il est créé par euh, les gens même qui le dénoncent. Il est créé de deux manières. Que la première chose, c'est que euh, quand vous écrivez un article comme ça, qui dit « Oh, attention, euh, les, euh, la crainte de la pénurie crée la pénurie bah, », les gens qui lisent ça, qui ne sont pas cons, ils vont voir s'ils ne peuvent pas mettre la main sur quelques bouteilles d'huile, tant qu'il y en a, premièrement. Donc quand vous écrivez ça, vous participez au truc que vous dénoncez. Et la deuxième chose c'est que euh, ce genre de, de, de, de, de, de trucs de, de, de journalistes du monde et de libération et de, de, de gens totalement hors sol euh, qui euh, vivent euh, généralement dans des petits apparts de centre-ville, euh, sans cuisine, euh, sans garde-manger, sans réserve, en fait c'est leur mode de vie qui crée ces stress et qui crée ces, ces, ces, ces, ces surstocks, parce que si... Euh, on était Si, si, si que vous, vous aviez tous, comme moi, 5 ou 10 bouteilles d'huile euh, en stock euh, dans, votre, dans vos placards, bah vous n'avez pas de problème, vous en foutez. Si, euh, en tout cas, vous pouvez attendre, vous n'allez pas vous ruer dessus comme un imbécile parce que tout d'un coup, il n'y a plus d'huile. Donc, paradoxalement, c'est parce que on n'a pas un stock permanent euh, de, de, de de de produits, de denrées non périssables et de denrées essentielles euh, que on, on se fait avoir. Donc cette raison de se dire « Ah, il y a du surstock, euh, du coup euh, la crainte de la pénurie crée la pénurie », c'est un symbole d'une société qui est déjà malade en fait, c'est un problème en soi. Euh, et, et non seulement malade, et probablement aussi une société appauvrie. Parce que je peux tout à fait comprendre que euh, beaucoup de gens, et bien plus qu'on le croit, euh, n'aient pas les moyens d'immobiliser euh, peut-être quelques centaines, voire milliers d'euros euh, en, en, en denrées, alors ça dépend si vous êtes seul ou si il y a des familles, si vous avez des familles un peu grandes, bah je peux comprendre que certaines personnes soient à, à l'euro près et ne pu, puissent pas se permettre d'avoir ce genre de stock. Euh, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal au niveau d'une société tout entière, qui ait trop de monde, qui ne puisse, euh, qui, qui puisse pas faire de stock. Encore une fois, c est, c est... pendant des siècles, c'était un principe de précaution <rire> d'avoir des stocks pour passer son hiver, c'était absolument normal. Euh... Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison euh, nous vient de Michel-Édouard Leclerc qui euh, est venu taper du poing sur la table ce matin à la radio en disant euh, ⁇ Ah, mais vous comprenez, il euh, n'y a, a pas de pénurie, donc on est tous d'accord là-dessus. Euh, simplement, euh, c'est la faute au marché financier. C'est la faute au marché financier parce que vous comprenez, euh, sur les marchés de les, les marchés, le trading, de, de courtage, de, de, par exemple de, de, des grains de, de tournesol ou des grains de colza ou même de, des huiles, euh, eh bien, 60 dit 70% euh, des, euh, des transactions sont faites par des financiers qui ne vont pas derrière euh, chercher à prendre livraison du produit, mais vont simplement spéculer dessus. Et ça, mon bon monsieur, c'est une catastrophe. C'est à cause de ça euh, qu'aujourd'hui, euh, que vous avez des pénuries. Et ça, c'est une énorme connerie. C'est totalement faux. Euh, et pour ça, il faut bien comprendre euh, deux choses. Euh, la première chose, c'est que ce n'est pas le fait qu'il y ait des personnes qui spéculent sur un actif sans chercher à en prendre livraison, euh, comme de l'huile ou du blé ou des choses comme ça, qui est un problème. Le problème, c'est le jour où vous avez un acteur qui devient en position dominante et qui est capable euh, de, euh, de casser le marché. Qui est, qui, est, qui, est, qui est capable d'enlever de, de, la fluidité du marché. Et ça, à ce moment-là, si vous avez des positions dominantes, euh, si vous avez des positions de monopole ou de quasi-monopole, et je vais vous donner un exemple juste après, euh, là, ça devient la cata. Ça devient la cata totale. Et là, vous avez des problèmes euh, au niveau euh, de la mondialisation, où, où, en fait, on a assez mal géré euh, le, le, la manière, vous voyez, de gérer ce genre de problèmes quand ils arrivent, mais quand vous êtes sur un marché dans lequel il y a beaucoup d'acteurs, et quand vous êtes sur un marché qui marche, qui est sain, en fait, le fait que vous ayez des gens qui viennent essayer de, de spéculer à la hausse ou à la baisse sur un actif euh, est plutôt une très bonne chose. Pourquoi Parce que ces gens ont une utilité sociale qui est celle de la découverte du prix. Et même s'ils ne prennent pas livraison, euh, ben, c'est le fait que vous ayez beaucoup de monde qui réfléchit en même temps, ils disent, tiens, euh, qui vont aller décortiquer euh, les, les, les activités économiques, qui vont euh, aller décortiquer les chiffres, qui vont euh, aller euh, essayer de comprendre, justement, même les, les, les, ce qu'on appelle les, les « animal spirits », c'est-à-dire que les, les, les comportements typiques de surstock dont on parle là, qui marchent aussi sur des marchés financiers. Mais en fait, ça permet de découvrir le prix, et le fait de découvrir le prix, ça permet de s'adapter beaucoup plus vite. Euh, et par exemple, c'est-à-dire qu'un un prix qui augmente, ça permet aussi de remettre en culture certaines choses, ça permet de débloquer pour pouvoir permettre ensuite de rebaisser plus durablement ensuite. c'est pas parce que vous avez euh, des, des acteurs... Que c'est mauvais. Encore une fois, c'est quand ils sont en situation de monopole ou de quasi-monopole que ça devient la cata. Et là, je suis entièrement d'accord, ça devient la cata. Mais le fait que vous ayez euh, des financiers qui viennent spéculer sur du blé, du colza, du machin, euh, parce qu'ils euh, essayent de réfléchir un peu à quel est le juste prix de ce truc-là, n'est pas mauvais en soi. Je sais, j'ai bien conscience en ayant ça, qu'il y a pas mal de, de, de, de gens parmi vous qui vont trouver que euh, c'est probablement excessif ce que je dis, mais là, c'est de l'observation. Si là, vous prenez, vous prenez les cours de, de, de la graine de tournesol ou de la graine de colza, vous n'avez rien, vous n'avez pas des comportements de, de trading extraordinairement malsains ou inacceptables. Encore une fois, parfois, il vaut mieux que les prix augmentent plus, peut-être du fait de, de cette spéculation, pour permettre derrière d'aller chercher des nouveaux débouchés que de vouloir bloquer un prix absolument euh, que ce soit par voie publique ou euh, par voie d'un autre monopole, euh, qui euh, va créer des pénuries, en fait. Donc faut pas, faut, faut, quand je, je, je, je le répète en ce moment que le capitalisme, c'est un système qui crée de l'abondance, bah, en fait, euh, c'est la découverte du prix juste d'une matière fait partie de ces mécanismes qui permettent de créer de l'abondance. C'est-à-dire que si, si vous avez le prix juste, vous allez pouvoir derrière équilibrer vos systèmes, équilibrer vos économies et vos marchés. Donc quand Michel-Edouard Leclerc vous dit « Ah, c'est parce qu'il y, y a de la spéculation sur le prix du blé, sur le prix de, du, du, du, du tournesol ou du colza euh, », c'est faux. Et c'est faux parce que vous n'êtes pas sur des marchés concentrés. Attention, on s'arrête tout de suite. Les marchés des matières premières, au-delà de ça, euh, sont des marchés de mafieux sont des marchés de mafieux sur lesquels vous avez des manipulations de dingue euh, et sur lesquels vous avez des choses qui sont absolument inacceptables. Mais ce n'est pas là où Michel-Edouard Leclerc dit. Euh, par exemple, je vais, vous donner, je vais vous donner deux exemples qui sont absolument extraordinaires. Le premier exemple, c'était les émeutes de la faim. Euh, juste en 2007, surtout. En 2007, vous vous souvenez sûrement des émeutes de la faim. Eh bien, à ce moment-là, vous aviez... Effectivement, non pas euh, les spéculateurs, mais les, euh, les, les courtiers en grain, les armateurs. Euh, en l'occurrence, là, j'ai dans mon viseur euh, Louis Dreyfus, qui est un, un, une énorme société de courtage en, en matière première, euh, qui, les gars, mais je ne vais pas savoir à quel point je, je, je méprise ces gens. C'est une, une société, c'est horrible ces gens, c'est ces gens qui font du courtage. Et ces gens, en 2007, pendant qu'il y avait les émeutes de la faim, euh, et pendant que les gens crevaient littéralement de faim euh, dans les pays en développement, eh bien, eux, ils faisaient tourner les bateaux. Ils faisaient tourner les bateaux, ils faisaient des ronds dans, dans, dans l'eau, et surtout, ils ne le les faisaient pas amarrer, ils ne faisaient pas décharger les stocks, parce qu'ils disaient tiens, si je fais, ça me coûtera moins cher en essence de faire tourner mon bateau, euh, et j'aurai plus de hausse en quelques jours, et du coup, euh, je vais organiser la pénurie, non pas par la spéculation, mais par la livraison. Par, véritablement, je ne vais pas livrer mon gain. Louis Dreyfus a fait ça. Euh, le groupe Louis-Dreyfus a organisé des trucs. Alors, ce n'est pas les seuls, sauf que c'est les Français, donc c'est eux que j'ai dans le viseur. Euh, enfin, ils sont en, en Suisse, bien évidemment. Euh, <rire> non, ils sont même pas ils sont en Suisse. Ils ont leur bureau en Suisse, mais ils doivent être, ils doivent être en, aux Pays-Bas pour l'incorporation. Enfin bref, vous êtes en, en plein dans, dans, dans l'optimisation fiscale la plus agressive possible. Euh, vous êtes en plein dans la mafia. Euh, donc, Là, vous avez un truc absolument terrible. Et oui, vous avez des, des manipulations à ce niveau-là. Vous en avez une deuxième qui est terrible aussi, mais celle-là, elle est presque drôle. Celle-là, elle a été faite par Goldman Sachs. Il faudrait que je regarde. Je me demande si c'était pas vers 2014-2015. Elle a été faite sur l'aluminium. Euh, et là, Goldman Sachs avait réussi ce coup incroyable euh, de mettre la main sur les entrepôts d'aluminium. Et il me semble que c'est à Philadelphie vous avez un truc incroyable aux États-Unis, c'est que vous avez les plus gros entrepôts d'aluminium au monde euh, qui se trouvent euh, ouais, probablement dans, dans la reuse Je vous dis ça de mémoire, mais ils avaient réussi à mettre la main sur les deux entrepôts qui euh, avaient une masse critique. Je me demande si, si, si dedans, il n'y avait pas la moitié de l'aluminium qui passait par ces entrepôts. Donc des trucs gigantesques, comme on ne voit que, euh, aux États-Unis et en Asie maintenant. Euh, et, euh, et, et donc ils avaient mis la main dessus. Et en mettant la main dessus, euh, bah, ils avaient, euh, et tout d'un coup, ils s'étaient mis à arrêter, <rire> à arrêter de faire sortir l'aluminium de leurs entrepôts. C'est-à-dire que vous regardez, avant que, que, que, que Goldman rachète ses entrepôts, eh euh, l'aluminium était livré généralement en trois jours. Et puis tout d'un coup, le truc passe à trois semaines, puis à trois mois. Et vous avez eu un gros papier qui avait été fait sur le sujet euh, il, y que, il y a quelques années euh... Et, et du coup, bah, le simple fait de plus livrer, de mettre au coup des mois et des mois à livrer, bah, forcément, comme les, il faut absolument mettre de la main, bah, comme vous avez la moitié euh, de l'aluminium euh, qui est bloquée, il bah, faut que vous ayez cherché sur l'autre moitié, donc vous faites monter les prix. Goldman, pendant ce temps-là, bien évidemment, s'était positionné très agressivement euh, sur euh, les prix de l'aluminium, euh, à tel point que... Euh, à tel point que euh, euh, on estime que ça avait rajouté un coût de 1 centime par canette de coca vendue. C'était ce qui est, quand on y pense, qui est absolument hallucinant, que Goldman ait réussi à gagner 1 centime par canette de coca vendue pendant un... Ça a duré peut-être un an ou deux, cette affaire-là. Ça a duré un peu de temps, quand même. Euh, peut-être même un peu plus. Pardon, j'aurais dû aller revérifier ça. Là, je vous parle de, de souvenirs. J'enregistre un peu vite cette vidéo. Je vous prie de m'en excuser. Et, et, et, et, et ce qui était très rigolo, c'est que... Bah, Comment ça se passe quand tout d'un coup vous, êtes, vous vous trouvez euh, sur un, un cas d'école pareil euh, où très clairement vous avez une, une malversation C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est en train de manipuler un cours, comment on gère ça eh bien, Les marchés des matières premières sont autorégulés, c'est-à-dire que ce sont les acteurs entre eux qui euh, se retrouvent autour de la table et euh, mettent en place les règles pour que ça fonctionne. Vous n'avez pas de régulateur, parce que c'est des marchés mondiaux, il n'y a pas de régulateur. Et euh, quand Goldman a pris le, le truc en, en main, euh, il y avait une règle pour s'assurer euh, que tout, euh, que, que, que le marché soit fluide, c'était que euh, bah, il y avait un, un quota de camions qui devait sortir des entrepôts chaque jour. Et vous savez ce qu'il faisait Goldman Il respectait le quota et il faisait déplacer l'aluminium d'un entrepôt à l'autre. Puis il, était, il y avait des camions qui sortaient de l'entrepôt, qui allaient à l'entrepôt d'à côté et puis qui revenaient. Puis il faisait ça comme ça. Ah mais non, mais non, nous on est Purement, on est dans la légalité, et ils ont réussi à faire ça pendant un an. Je pense que ça a duré deux ans, cette affaire-là. Puis à la fin, quand même, il y a quand même, même quelqu'un qui a dû siffler à la fin de la récré. Eux ont fait l'argent qu'ils voulaient faire dessus, puis ils sont passés à autre chose parce que ça allait commencer à faire vraiment tâche. Déjà, vous avez eu un gros papier qui est sorti. Personne connaît ça. Je pense que personne connaît cette histoire-là en France. Bon. Elle rigole. Donc c'est vous dire, si vous voulez, à quel point le marché des matières premières est effectivement manipulé, mais pas tellement, euh, par, euh, les, les, les, les, pas tellement par les traders, mais beaucoup plus par les opérateurs de, de ces marchés-là. Et c'est à ça qu'il faut faire attention, et c'est notamment pour ça euh, que moi je m'étais beaucoup plus intéressé à la filière, euh, que euh, au, véritablement au trading derrière, surtout que les marchés euh, des de, de graines aient euh, carrément explosé. Vous prenez euh, le marché euh, du café, vous prenez des marchés qui sont beaucoup plus concentrés, là vous pouvez faire des choses, mais sur des marchés aussi énormes et aussi explosés, c'est difficile quand même. Donc Michel-Edouard Leclerc, pas d'accord. <coughs> Et pourtant, bon, on a quand même des pénuries. On a quand même des pénuries. Et là, je voudrais un petit peu euh, approfondir euh, cette histoire de filière euh, absolument euh, insensée. Euh, donc, ce que je vous disais, c'est que, en gros, on avait totalement euh, cassé euh, notre... Euh, dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, on, on avait cassé notre filière euh, avec les biodiesels. Comment ça s'est passé cette affaire-là Je reviens dessus, j'avais dû l'évoquer dans, dans, dans la dernière vidéo, mais là on, on va aller un peu plus précisément. Euh, C'est que euh, ces biodiesels euh, donc, ont été euh, développés par le fameux groupe Avril, euh, dans le conseil d'administration duquel vous retrouvez Alnaud Vergeon, euh, Jean-Pierre Denis, enfin tout, tout, toute cette bonne mafia habituelle. Euh, et donc de avril euh, qui s'appelait à l'époque Sophie Protéole euh, s'est forgé à partir des années 90 une rente de situation ça c'est la Cour des Comptes qui le dit sur ce marché euh, des, euh, des biodiesels euh, dans lequel enfin, 7% 7% de, de, tout, de chaque litre de gazole que vous mettez à la pompe, aujourd'hui, c'est du biodiesel, même si vous ne le savez pas, donc c'est un gros truc. Et comme le biodiesel, bah, c'est un truc qui coûte plus cher à produire que le diesel, euh, c'est un truc qui ne marche pas, euh, et ben, ça a été ultra subventionné. Ça a été ultra subventionné, du coup, on s'est construit des capacités euh, de, de raffinage de biodiesel extrêmement importantes, euh, à cause de ces subventions, euh, un peu pour rien, euh, alors, est-ce que vous pensez que derrière on se dit ah ben non en fait le biodiesel ça marche pas, c'est le truc qui est totalement Pff, ça marche pas le biodiesel, ça a pas d'intérêt, ça. ça a pas d'intérêt écologique. Euh, une fois que vous avez pris en compte les engrais. Une fois que vous rajoutez les engrais, ça n'a plus d'intérêt écologique. En termes d'indépendance énergétique, ça n'a pas tellement d'intérêt non plus, toujours à cause des engrais, parce que ce que, que vous allez économiser en essence d'un côté, vous allez devoir le choper en engrais. C'est assez logique tout ça en fait, c'est des équilibres qui, qui sont normaux. Euh, donc il n'y a pas d'intérêt à ça. Qu'est-ce que vous croyez Et en plus, ça coûte trop cher. Euh, donc, pas d'intérêt écologique, pas d'intérêt de prix, euh, pas d'intérêt d'indépendance. Ah, vraiment, pff, le truc, c'est de la pure magouille, euh, et là, en l'occurrence, c'était Xavier Belin, euh, paix à son âme, le pauvre, il est mort en 2017, mais qui avait mis ça en place. Euh, et euh, donc, vous avez ça, et puis vous avez tout d'un coup la Commission européenne qui, euh, à partir des années 2010, vous dit « Ah ben non, maintenant, euh, on, va redonner, euh, on, on va ouvrir le marché des biodiesels euh, qui coûtent trop cher, qui sont trop subventionnés. <rire> Bruxelles déteste les trucs qui coûtent trop cher et qui sont trop subventionnés. Donc on va ouvrir ça à l'Amérique du Sud. Et du jour au lendemain, vous êtes retrouvé euh, avec euh, tout d'un coup un, un afflux massif euh, de, de biodiesels sud-américains euh, qui sont beaucoup moins chers euh, que les nôtres. Euh, et qui du coup, aujourd'hui, c'est essentiellement des biodiesels sud-américains qui sont dans votre essence. Bon, qu'est-ce qu'on fait Parce que vous avez un truc qui était sur-subventionné, on a arrêté de le subventionner, donc il n'y avait plus de subvention, et en plus vous avez concurrence déloyale de biodiesel sud américain qui sont, prennent en, en pièce sur la forêt amazonienne, et eux en plus sont sur-subventionnés. Donc vous avez de la concurrence déloyale, c'est même pas de la bonne concurrence. Euh, et donc vous vous retrouvez dans un truc dans lequel bah, vous avez des capacités, mais vous n'avez plus tellement de raisons de les utiliser. Pfff. Euh, donc là, ils ont quand même trouvé un truc, comme les Français travaillent quand même un peu mieux, semble-t-il, que euh, les, euh, les Brésiliens euh, et les Argentins, notamment parce que bah, pour casser les prix, ils font ça à, à la salle euh, là-bas, euh, ben, on s'est rendu compte que le, le biodiesel français euh, résistait mieux aux basses températures, c'est-à-dire que le, le, le biodiesel... Sud-américain, ça va jusqu'à moins 5 degrés, et le biodiesel français, ça peut aller plutôt jusqu'à moins 15, moins 10, moins 15. Du coup, bah, notre biodiesel à nous, euh, on le prend en Amérique du Sud, et en revanche, euh, le biodiesel que nous, on fabrique, on le garde pas pour nous, mais on l'envoie euh, en Europe du Nord, où il fait plus froid. On voyez un petit peu le genre de de, de, de, de, de pirouettes qu'on fait, qui sont faites par des gens très intelligents, qui réfléchissent très fort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de QI là-dedans, hein. il n'y a pas de problème, et éventuellement même, des gens qui pensent pas forcément à mal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur des gens absolument malfaisants, vous n'êtes pas... Euh, je, on est vraiment dans une logique de système où... Euh, bon, euh, Anne Vergeon, euh, je ne dis pas. Mais l'ingénieur qui s'est dit, ah voilà, les mecs... qui au jour le jour, ont mis ces trucs en place, bah ils, ont, ils se sont adaptés, en fait. Donc, c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait. Mais à force de s'adapter dans ce système, euh, de, qui, qui est un système qui est pensé dans la mondialisation, il ne faut pas oublier qu'en 2019, la, la, la, la Bruxelles a signé un accord de libre-échange avec le Mercosur, avec l'Amérique du Sud. Euh, donc on est encore en plein dans des phases de mondialisation on pense qu'on est dans la mondialisation, on signe des accords de libre-échange on ouvre nos marchés, on détruit notre truc pour laisser la concurrence rentrer alors que, euh, ben, on, on, moi encore une fois, j'écrivais en 2016 la fin de la mondialisation, Allez lire ce papier parce que j'en suis un peu fier quand même euh, et, euh, et du coup, en ayant, on se retrouve comme ça en France à devoir importer un truc, exporter le même truc, mais un peu différent à l'autre. Ça se retrouve aussi au niveau des graines, parce que ce n'est pas les mêmes graines. Donc du coup, vous avez des graines que vous importez euh, du, euh, du Canada. Euh, je suis à peu près sûr que ces graines, ça doit être justement pour faire euh, que ça du biodiesel, parce que je, la réglementation canadienne est, est, beaucoup plus, euh, est beaucoup plus souple, notamment en, en OGM. Eh ben, déjà, vous pouvez avoir des OGM, donc on, on importe euh, du Canada, et ensuite, on exporte en Allemagne. Donc, euh, on, on arrive sur des trucs qui, en soi, sont de la belle mécanique, mais qui deviennent beaucoup trop fragiles, et qui deviennent beaucoup trop fragiles dans des systèmes qui deviennent de plus en plus durs, et qui deviennent de plus en plus instables. On peut dire que depuis, euh, depuis deux ans, euh, on a été dans un système instable. Et voilà, je vous écrivais ça en, en, en 2000... Euh, en 2016, quand même, j'écrivais. Je vais vous lire ma petite phrase, quand même, que euh, c'est même pas moi qui l'ai retrouvée, c'est quelqu'un qui me l'a envoyée. Euh, où est-ce que je l'avais mise ben sûr, Je l'avais sortie exprès, tout bien. Euh... Tac, tac, tac. Euh... Pouf, pouf. Ah. Là. Voilà. Tac, tac. Hop, on arrive, voilà, ça charge. Ah. Les nouvelles ambitions impérialistes, ça j'écrivais ça en 2016, les nouvelles ambitions impérialistes de la Russie, le chaos politique des États-Unis et la situation paradoxalement affaiblie d'une Chine qui s'affirme rendent la mondialisation aujourd'hui impossible. Et juste après ça, je ne vais pas vous lire tout l'article. Euh, bah, du coup, dans un monde dans lequel qui va devenir de plus en plus chaotique et dans lequel les, les, les échanges vont être de plus en plus compliqués, il faut travailler absolument à l'indépendance alimentaire en plus énergétique. Euh, et c'est l'inverse qu'on fait. C'est exactement l'inverse que fait Bruxelles. Euh, alors, vous avez beau avoir des plans, et ça, c'est un truc qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on a en France un truc qui s'appelle un plan protéine. Pourquoi Parce qu'en euh, Europe, on a un énorme problème qu On importe beaucoup trop de protéines végétales pour nourrir notre bétail. On a énormément de bétail euh, en Europe, surtout en Allemagne, mais on n'arrive pas à produire suffisamment de protéines végétales pour ce bétail, donc on en importe énormément, énormément, énormément. Euh, Bruxelles incite ces importations euh, avec ces euh, euh, grands accords de libre-échange, qui sont encore une fois de la concurrence déloyale, et donc à la fois... On vient vous dire, vous êtes obligé d'entrer en concurrence avec le Brésil, qui fait de la déforestation, qui fait de la sursubvention, qui euh, maltraite ces euh, populations, peut-être peut pas plus que nous, vu où on en est arrivé aujourd'hui. Euh... <coughs> Pardon. Et en échange de ça, euh, on vous dit, mais attention quand même, euh, il faut travailler à votre autonomie alimentaire, il n'est absolument pas possible de pouvoir garder comme ça euh, des. Euh, des dépendances, donc à la fois on vous met en concurrence avec des gens contre qui vous ne pouvez pas faire concurrence, et à la fois on vous dit d'être indépendant. C'est ce qu'on appelle une injonction contradictoire. Euh, euh, dans, dans, dans, dans, oh, si, si, si Bruxelles était un partenaire de travail, euh, avec, euh, un collègue de travail qui, qui était à côté de vous tous les jours, vous vous diriez, j'ai un pervers narcissique à côté de moi. C'est ça le truc quand même. Euh, et donc ça, à mon avis, on met le doigt on met le doigt sur euh, l'immense faute de Bruxelles, euh, qui est euh, de ne pas avoir pris le tournant de la fin de la mondialisation. Et euh, on a ça, euh, on, on a, on, il y a plein d'autres exemples, je prends l'exemple des huiles, parce que c'est celui du moment, mais euh, vous, avez, vous avez vu au moment de la grippe porcine qui avait euh, dé, décimé la moitié du cheptel, euh, du cheptel de porc euh, chinois, qui est le plus gros producteur de porc, on avait fait n'importe quoi. L'OMC avait laissé euh, l'épidémie de peste porcine se développer euh, par idéologie. C'est des trucs absolument délirants, j'avais traité le sujet à l'époque. Euh, et tout ça pour dire euh, que, à mon avis, euh, c'est oui, les pénuries qu'on a actuellement sont construites, et oui, elles vont être amenées à se multiplier euh, parce qu'on ne règle pas le problème là où il est, c'est-à-dire dans nos manières de concevoir nos filières et dans nos manières de concevoir notre indépendance énergétique. Donc oui, il y aura ça. Oui aussi c'est pas dû au fait qu'il y ait un manque de nourriture, un manque de choses. Euh, soit dit en passant, euh, on est quand même en train de se couper euh, de la Russie et, euh, et de l'Ukraine, qui sont deux énormes producteurs agricoles dans le monde. Donc là, en ce moment, on se dit qu'est-ce qui va se passer à long terme, éventuellement, eux vont envoyer leur production vers la Chine, vers l'Asie, et vont se couper de nous. Encore une fois, c'est l'intérêt des Américains. Je vous rappelle, j'avais préféré un gros papier géopolitique là-dessus, que c'est l'intérêt des Américains de nous couper du continent asiatique. Et donc nous, bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'adapte comme on peut, ça va renchérir les, les, les prix. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que euh, ces choses-là se prévoient, c'est-à-dire que on, moi qui vois ça depuis mon petit ordinateur de l'extérieur, je vois des choses avec 6 ans d'avance. les mecs qui sont en plein dedans. Euh, s'ils étaient sérieux et s'ils servaient vraiment les populations, euh, c'est-à-dire qu'ils auraient pu préparer, euh, préparer les, les économies, préparer ce genre de choses, par les réglementations, et ne certainement pas venir ouvrir votre agriculture au cas de vent en expliquant qu'il faut qu'elle soit autonome. C'est encore une fois, c'est une injonction contradictoire. Donc, sur ce coup-là, euh, c'est pas tant les marchés financiers euh, sur lesquels il faut aller taper. Il faudrait, faudrait, mais carrément, euh, qu'on contrôle beaucoup mieux euh, des grands opérateurs type Louis Dreyfus. Là, il y aurait des choses à faire, mais là, vous vous attaquez à la mafia, il faut faire gaffe. <rire> euh, et le fond du fond, euh, c'est vraiment euh, cette histoire d'organiser les filières et de penser stratégiquement à plusieurs années euh, ce qu'on fait, et, et d'arrêter de maltraiter nos agriculteurs. Parce que quand vous dites à un agriculteur français qui fait du colza qu'à partir de maintenant, il est en concurrence avec l'agriculteur brésilien qui fait de l'OGM et de l'agriculteur canadien qui font de l'OGM, en sachant qu'il y a plus de protéines dans les colzas OGM, que, éventuellement ils sont subventionnés euh, et que euh, eux éventuellement ils s'en foutent ils font de la déforestation et ils vont épuiser les sols en quelques années mais ils en ont rien à faire et que vous vous devez euh, vous devez être en concurrence avec ça tout en gardant en tête des logiques de développement durable tout en gardant en tête tout un tas de choses Ben oui vous rendez votre vous, vous rendez vos agriculteurs fous euh, et, et, et moi je pour moi c'est à dire qu'il ya quelque chose de criminel dans la manière dont on traite nos agriculteurs, est quelque chose de malhonnête, surtout et de malhonnête et d'indécent. Parce que euh, en faisant ça, bien évidemment, ils ne peuvent pas, nos agriculteurs. c'est pas possible, on les met dans des situations où ça ne marche pas. Euh, et du coup, bah, on fait de la subvention. Et de la subvention, en plus, qui elle-même, la manière dont les subventions sont fléchées, il <rire> y a pas mal de moments où, on fait... où la subvention va favoriser les gros et pas ceux qui en auraient le plus besoin. Donc non seulement les subventions ne sont pas forcément bien fléchées, mais en plus de ça, vous dites, un agriculteur qui a un métier d'une noblesse extraordinaire, euh, qui a un métier d'une importance extraordinaire, que non, son truc, en fait, on, on va lui jeter une pièce comme ça, qu'il va falloir faire de la paperasse en plus, que peut-être ça viendra, peut-être ça viendra pas, ça... Mais c'est pas honnête, quoi donc voilà, c'était un petit peu la deuxième partie de cette analyse de nos pénuries en huile en ce moment, qui nous permettent de mettre le doigt sur cet argument extrêmement important. Nous n'avons pas pris le tournant de la fin de la mondialisation. Et ce qui n'a pas été fait au niveau des États et de l'Union européenne, vous pouvez le faire. Parce que la réponse à ça, qu'est-ce que c'est Ça va être des circuits courts, ça va être d'aller s'approvisionner directement chez des petits producteurs, de planter soi-même, de faire des choses par soi-même. Euh, et euh, ça, c'était une réflexion du matin, et je terminerai avec ça. Euh, ça, c'est un truc qui vient de Bruno Berthez, que j'aime beaucoup Bruno Berthez, euh, qui dit « Le monde est fractal ». Le monde est fractal, euh, je ne vais pas vous dire ce que c'est qu'une fractale aujourd'hui, si vous ne le savez pas, mais le monde est fractal, une des propriétés de, de, de certaines fractales, c'est que euh, quel que soit le niveau auquel vous regardez, vous avez la même forme. C'est-à-dire que plus vous zoomez sur la forme, plus vous avez la même forme. Euh, c'est le, le flocon de neige. C'est-à-dire que vous prenez un flocon de neige, plus vous zoomez, plus vous aurez... Les, les, les... Et c'est une manière de dire que en fait, le monde est fractal, c'est-à-dire que ce qui se passe à notre petit niveau, à nous, n'est pas très différent de ce qui se passe à un niveau régional, à un niveau national et à un niveau mondial. Euh, et que euh, faut pas croire que c'est indépendant il faut pas croire que euh, ce que vous observez, ce que vous voyez au quotidien euh, est totalement déconnecté. Euh, de la réalité à plus grande échelle, même si médiatiquement, on aimerait vous faire croire que, bon, non, vous, de manière, ça compte pas. C'est vraiment, pour moi, c'est le grand apprentissage depuis deux ans, c'est de dire aux gens, surtout, euh, ne faites pas confiance à ce que vous observez, parce que ben, vous n'avez pas la big picture, vous n'avez pas le, le grand tableau. En fait, c'est faux, hein. Les petits tableaux, euh, encore une fois, avec ce côté où on retrouve à petite échelle ce qui se passe à la grande, et ça, moi, je l'observe assez souvent, euh, c'est vrai. Bref, cette vidéo, je voulais la faire un peu plus courte comme d'hab', euh... mettez-lui un petit pouce s'il vous plaît si vous êtes encore là, c'est qu'a priori euh, vous ne l'avez pas trouvé complètement nul comme d'habitude, commentez en ce moment je réponds pas mal aux commentaires, je les lis euh, ça va peut-être pas durer très longtemps parce que j'ai pas... <rire> que 24 heures dans une journée et moi je vous dis à votre bonne